Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien, on va retenter la piste de Bobslake, celle qui est juste là, regardez ça, une piste qui fait plus de 500 mètres, on va essayer de faire maximum de speed avec le VTT Enduro, J'ai aussi la trottinette Mini BMX. et il y a Théo qui vient d'arriver, hop, je passe la barrière, normalement on va pouvoir mettre un petit logiciel en plus qui rajoute le compteur, on va essayer d'aller le plus vite possible dans cette piste de bobsleigh. Yo la team Yo, ça va Théo Ça va, la forme Yeah Chaud Allez c'est parti mon kiki Maximum de speed Entrée interdite euh, Ah ouais Ready Ready Steady Alors ah, On va pas plus de qu'à fond Hop hein. oh. Ça prend de l'angle Ça sort extrémité moi, oh, je dois prendre une mouche dans la gueule, Attention à la branche. Ça prend de l'eau. Oh. Attention à la plaque. Allez. Ok, ça suit. Oh, la compression. La deuxième compression. Oh. qui faut donner le speed allez un pont voilà le bobsteg attention ah. putain j'avais zappé qu'il y avait le bobsteg à la fin je fais je monte je monte oh non <rire> <rire> ah, ok ah, on a pris du speed là oh il y a un virage je l'ai acheté un parce que j'ai pris peur dans le bas ah, du virage du coup, j'ai accéléré derrière. Oh, oh, reviens. Ouais, mais t'as vu, à un moment, ça fait. Il euh, y en a un et un deuxième, tu te fais compresser, ouais. t'es en mode. De, oh, faut tenir. Les premiers où tu rentres vraiment dans le trou, ça te met un une éjection à la sortie. Pour... Ah ouais, non, mais c'est clair. Je pensais qu'on pouvait aller plus vite, mais c'est vrai qu'avec les gros pneus, on est quand même pas mal ralenti. Ouais. T'imagines quand même que les gars, ils le faisaient euh, là-dedans, quoi. Autant sur mon vélo, je suis déjà pas serein, mais alors euh, dans un bobset comme ça. Là, il a le frein. Ah, c'est ouf. Puis c'est rien, il n'y a pas de protection. C'est là, là. J'ai cru que j'allais me le prendre ce truc, je suis monté là, j'ai fait waouh, pourquoi ils ont accroché ça là-haut Allez, petite remontée, c'est pas très sportif à pied, hein. faut que t'arrives à monter l'escalier là, et là sortir sans se prendre la barrière. Allez, je relève le défi. Ah, tu vas comme ça en mode réaliste Ah, je pensais y aller avec de l'élan, moi. Oui, c'est un peu raide là, non Oh, yo, yo ah ouais, non, faut être plus droit là. Oh, T'as tapé. Ah bah, bah. Oh, ah ouais. Wow. La potence. Oh putain. Ah ouais. Ah, ouais. Ah. Bah, en fait, ouais, t'es monté comme ça. Ah, mais mais pas sauf pas. que, bah, tu vois, ça passe pas la roue. Non. Je t'avais proposé avec de l'élan, hein, mais c'était un défi. Hein. J'ai pas dit qu'il était simple. Hein. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Voilà. Par contre, Et... hein, là, descente... Faut pas se prendre là-bas. Oh, ouais, elle raide en fait. <rire> <rire> Ça passe, c'est un défi réalisé, on peut continuer à monter Ah ouais, il y a le lion, il t'a griffé là Oh mon maillot wow. Ah ouais, tu t'es bien bouffé quoi Bon allez, on va remonter en pédalant quand même On va faire les hommes J'ai eu peur de la mousse moi, là, tu sais quand t'arrives virage ah ouais, C'est trempé puis t'as la mousse J'ai eu peur de rentrer dedans un peu tôt dans ce virage Il a eu la même idée que nous lui Bonjour J'ai fait la descente en vélo Du culot Ouais donc, vous avez bien vu que c'était marqué à de rentrer Oui, oui, on l'a vu. Ouais. Alors, parce que quand c'est marqué à tête rentrée, vous le faites quand même. Ouais, oh, ça avait l'air rigolo. Donc vous vous cassez très vite d'ici, là. Et que je ne vous fasse jamais ici, c'est marqué si propriétés. propriété. On respecte. Pas de soucis. On peut remonter quand même ou... Comment On peut remonter Oui. OK. Bon, bah on voilà. Un tournage rapide. Hein <rire> C'était une descente. Et vous cassez rapide. Hein. Vous ne revenez jamais. Hein. Ah putain. Ah bon bah. Ah j'ai le démon, je voulais le refaire là. Bon en même temps là, chercher hein, c'est vrai que c'est interdit mais bon. On ne montre pas vraiment le bon exemple en vidéo. Mais quand t'as ça sous les yeux, c'est difficile d'y résister pour un VTT quand La descente était sympa hein. C'est vrai que faire une heure de voiture pour une descente de deux minutes c'est sympa hein. Rentable la journée. Tout ça parce qu'on allait plus vite que lui avec son quad. Oh là là. Bon ouais, bah on se fait un top speed en montée du coup là. On vient y arriver ouais ah, ah, tu vas plus vite en monter qu'en descente toi, c'est bien. Combien de temps tu vas tenir, c'est ça le truc. Ah, moi, j'en peux déjà plus, hein. T'emballe pas, t'emballe pas. Prends le raccourci. Je passe par là, ça pue. Ah. ah. Ah, je suis sec. Moi, bon, je te laisse partir, hein. Plus que deux virages. Et on y est. Par contre, Théo, regarde ce que j'avais amené dans la voiture. Tiens, Théo. Ah. J'ai pris le mini BMX et il y a aussi une trottinette. On fait juste la première partie comme ça on se fait pas engueuler. Bon c'est encore interdit mais juste la première partie jusqu'au premier virage. Et on voit le speed, est-ce qu'on peut aller plus vite avec le mini BMX ou la trotte Je crois pas vraiment pédaler pour prendre l'élan avec ce vélo quoi. Ça peut être vraiment casse-gueule avec celui-là par contre. Hein. Je prends le BMX, je prends la trotte pour commencer. Ou l'inverse. Tu <rire> va mourir en premier. En plus ce qui est bien c'est qu'elle est vraiment euh, toute petite comme ça tu seras vraiment aérodynamique dessus tu vois. Vraiment ah bah ouais. <rire> il se mettre dans la position à aérodynamisme. <rire> Hop, là on peut passer là. Hop. Ah, je le sens bien là. Pas trop fort. Chut. Faut pas faire de bruit. Si t'entends du bruit, tu pars en courant dans la forêt. 25 km/h, 30 km/h avec ça, franchement, c'est déjà magnifique. Hein. Bonne chance. Let's go. Bonne est chance. Bon. Allez, c'est parti. Wow, je te rattrape. Je, je peux pas freiner. Faut pas faire de bruit. Faut pas faire. Chut. Attends, je te double. Je te double. Prends la gauche. Oh putain, oh putain ça va trop vite oh. oh. oh. oh. C'est tellement casse gueule ce truc Oh, J'ai brûlé du frein. Hein. Oh putain c'est chaud. <rire> allez allez allez allez. Eh <rire> hey, c'est sur les pédales qu'il faut aller. Hein. Top speed sur la première ligne droite. On échange Tu veux Allez vas-y. Oh. oh là on fait pas de bruit sinon on va s'engueuler. Se c'est oh. ok. Oh ouais ça commence à aller vite là. Ouah putain ça commence à aller vite là. Oh là là ça arrête. Oh là là là là le virage. Oh. Ok, je m'arrête là. Ah oh. ouais, oh. oh, oh, j'ai perdu Théo. <rire> je vais tenter la descente des escaliers en attendant. Ça va être casse-gueule, ça. Watch, watch, watch, watch, watch. Oh. Oh. Oh, putain Bon, ça va, on s'en est bien sorti, On s'est pas fait engueuler pour euh, le mini et la trotte. Et on va se finir la journée sur le petit pump track Regarde ça, on va être tout seul, mon gars. Stylé. Petit skate park. c'est stylé, ici. Hein. l'a vue, Villar et Lance, là-bas. T'es guide touristique, toi hein je vous présente euh, et le, le Mont Blanc C'est ma région Là-bas le Mont Blanc Ici le Kilimanjaro Alors le Mont Blanc c'est là-bas C'est est là idée <rire> trompé en train d'arrêter le chef Je peux pas bloquer moi la morteau arrière Vas-y les gars meilleure figure vous êtes dans la vidéo Yep. Yeah. One foot Ah ouais double whip Un deux Yes On fait un petit chou-chou si vous voulez La barrière. Oh. Ça jump les gars a yeah. oh. yeah, ça jump yeah. lourd On se fait la rouge ouais c'est le même début et on tire là bas quoi Ok, ils ont prévu de me sauter par-dessus. Donc là, je suis allongé sur le sol. Tu penses qu'ils le font ou pas Parce que tu les connais, toi Peut-être. Ah, peut-être. J'ai cru qu'il y en avait un troisième, Florent. Vraiment, je suis vivant. Petit défi, au monter là-dessus. Et après, sortir tout droit arrière, c'était chaud. Yes. Yes. Sorti, t'es chaud Hop. Oh, allez. Bah du coup tu vas faire la même chose mais tu montes au roue arrière On euh, avec l'enduro euh, j'essaye hein, mais je suis pas sûr Yes Yes Oh le mec est trop chaud comme il se chaud hein. oh, Ouais <rire> Défi validé la table de pique -nique. Allez Yepa. Ah, non. Allez sur la table du ping pong Oh, mode va de euros, quoi. Oh. Ouais. Nose sur le plan incliné, là-bas. Vas-y. Wow. Oui. Joli, c'est le street quoi. Merci, les gars. À la prochaine. Et, ouais, ouais, ouais. Et lâchez okay. un petit pouce bleu, hein. Ouais, mais abonnez-vous. Hein. <rire> abonnez-vous, c'est vrai. Abonnez-vous. Yes. 15000 15, 15 000 pouces bleus. 15 000, combien 15 000, 20 000. pouces bleus de la OK. 15 000, 20 000. épisode ouais. 2, ici. À ah, épisode 2, ici. Allez, c'est parti. Okay.